Tout ce qui est digital à travers des ateliers de, de, de rencontres. On a fait même un job fair, on a même fait même des post-courades, uh, des social media days. Et euh, on accueille dans chaque atelier entre 40 et 80 personnes. Depuis 6 ans, on est là. Tous les ateliers sont ouverts, sont gratuits. On est passé à notre, notre niveau pour former euh, les jeunes pour le, pour le domaine de travail à travers la formation en CF, Community Management, et en CEO. Mais aussi, on a très bientôt rédaction web, web et intégration e web et e-commerce. On est toujours ouvert à toute initiative. On est présent sur Tunis, Tunis déserte, euh, Sous-Saint-Spert-Nebel. Et on a un nouveau concept que l'Islam va expliquer. Mais tout ça ne sera pas possible que grâce à Kimokhal une équipe formidable. Bien sûr, on Et je passe la parole Donc, qui Je dis d'être depuis deux ans. pendant beaucoup de projets. Il y le gain d'initiation de qui m'a déjà faire, qui m'a DMK. Donc, déjà, on nouveau invité, Jobfer G Tayara pour le Sea Talents. On peut les habiter. Euh, voilà, comme on fait les ateliers internes, fait, fait les formations de fait les événements internes. Donc, euh, pratiquement chaque semaine, euh, soit an, un événement, euh, une formation.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 Donc, puisque l'Aglavier est un des centres des étudiants à l'école, a y a une nouvelle surprise. Il y club de Il y a un réseau est un club spécialisé sur le marketing digital. Il sera bientôt lancé par plusieurs universités. qui y a un club spécialisé sur le marketing digital. Il donc, on a un programme très innovant, de formation, de workshop sur le marketing digital. Donc, Aïwak, vous pour le club, le Merci, Sans oublier de remercier sponsor, Merci beaucoup, Tayara. Merci, Ça, Ça, c'est l'entrepreneuriat aussi.